Là le sujet du soir c'est la sorcellerie Certaines personnes commencent à me fatiguer Avec vendre son âme au diable Ne pas la vendre, la louer, ne pas la louer Faire un prêt avec ou sans intérêt Me qui comment t'as fait, est-ce que t'as sacrifié tes parents T'as vendu ton père, t'as mangé la cuisse de ta tante Est-ce que t'as mangé euh, l'oreille de ta petite soeur Est-ce que t'as troqué quelqu'un de ta famille Et souvent ces trucs là Malheureusement c'est les noirs qui ramènent ça Les africains, les noirs ou les arabes Y'a y a que, que vous que vous que j'entends dire ça, c'est un truc ouf. Pourquoi vous n'allez pas saouler Johnny Hallyday, Jean-Jacques Goldman et tous les autres Donc eux ils ont travaillé, ils n'ont pas troqué leur âme au diable, eux ont bossé, eux c'est normal. Ils ont bossé, il n'y a pas de diable. Je vais vous dire un truc, c'est avec des paroles comme ça, des conneries comme ça, que les Africains resteront toujours derniers et derrière. Donc quand un Africain réussit, il a vendu son âme au diable, il ne peut pas travailler, c'est pas possible. Donc, si je suis votre raisonnement, les Noirs, les Arabes ne peuvent pas réussir en dehors de la sorcellerie. C'est des idiots, c'est des imbéciles, c'est ça? Il faut savoir qu'en Afrique, il y a certaines familles qui se font massacrer, qui se font tuer parce qu'ils sont soupçonnés d'être euh, des sorciers quand ils ont un enfant qui réussit euh, à l'école ou ailleurs. Donc arrêtez vos conneries de sorciers, d'illuminati de vidéos sur Youtube, des trucs de d'abrutis. Lève-toi, taf, bosse, travaille ton truc, tu veux faire du son, du cinéma, bah lève-toi, bosse. Vous savez, ça, c'est typiquement le truc du jaloux, de l'envieux, du mec qui a la rage, il a pas réussi, il n'y arrive pas, donc il se dit, donc lui, il a forcément fait de la sorcellerie, c'est pas normal, tu vois. Je vois des commentaires, ouais, Gims, ne répond pas, ne pas de leur répondre, machin, etc. Non, je suis obligé, je suis obligé de répondre. Moi, je vois des messages que vous voyez pas, c'est choquant, c'est trop, je suis obligé de prendre la parole. Bref, continuez à croire que c'est de la sorcellerie, que ça tombe du ciel ou je sais pas quoi. Vous allez attendre longtemps. Ready, go, ma chérie, suis-moi, je peux te parler, fuis ton avis. Cette voiture comme toutes les machines mythiques de johnny portera le même numéro jh 666 bah jh c'est moi hein, c'est jh oui, quoi et puis sort 666 c'est bah, le diable ouais, c'est 666, 666. Ouais. Vous savez, les, la fameuse marque du diable ouais, le démon quoi ouais. mmh. pour ceux qui sont un peu fous comme moi ou qui a mal vite voilà c'est <rire> un, un pied de nez à la mort vous portez autour du goût un collier avec un petit diabletin. L'autre jour vous avez dit que c'était parce que vous aimiez bien parler avec le diable. C'était une boutade. C'était une boutade ou... Non, pas du tout. C'est-à-dire Non, non, pourquoi Je converse avec le diable tous les jours. <rire>